Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Léger comme un souffle dans le vent, un soldat solitaire. Il défend l'opprimé, dénuisible En plein air ou même chez l'habitant La GoPro, le phéromone attire les guerriers de la reine. Il arrive et sans craindre le pire, finiront de.